Bonjour, aujourd'hui je vous présente le livre de Stéphanie Desquer, Le choc de l'éveil, euh, c'est un très petit livre, il euh, y a quoi, il y a une centaine de pages euh, et elle explique l'éveil spirituel et la nuit noire de l'âme, euh, les signes, les symptômes, les raisons, les niveaux de conscience et les vérités bouleversantes et de transformation euh, dans son parcours, euh, elle explique euh, qu'elle est passée par une phase euh, de vérité bouleversante euh, qui lui a permis de s'éveiller en conscience et euh, d'accéder à l'éveil spirituel. Euh, les vérités bouleversantes font passer par une nuit noire de l'âme, une espèce de dépression ou quelque chose qui, qui réveille en nous euh, des vérités auxquelles on pouvait pas faire enfin auxquelles on ne pouvait pas éviter euh, et donc euh, par ce livre là elle explique un peu tout ce qu'elle a découvert euh, par rapport aux vérités euh, aux vérités qu'elle a qu'elle a découvert et euh, elle explique un peu elle explique aussi euh, ce qu'est l'éveil spirituel. Euh, voilà, voilà. Euh, il y a, elle explique aussi les degrés de l'éveil, les niveaux de conscience, euh, l'éveil à soi, l'éveil aux lois universelles, euh, l'éveil à la nature spirituelle de la vie, l'éveil à la nature spirituelle de l'être, l'éveil à l'énergie, l'éveil à notre pouvoir créateur et l'éveil aux dons extrasensoriels. Il y a l'éveil et la nature, bien évidemment, euh, et tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Donc, c'est très bien écrit. Euh, J'ai beaucoup aimé de la manière dont elle a écrit. Euh, elle explique certaines vérités aussi auxquelles euh, je n'avais pas conscience et qui m'a fait réaliser qu'effectivement, il euh, y a autant de noir que de blanc et que de blanc dans, de, dans du noir. Donc, ça m'a un peu éveillé la conscience aussi. Euh, maintenant, je vous lis l'arrière-face. Et si tout ce que l'on avait appris jusqu'à présent dans notre vie se retrouvait du jour au lendemain balayé par des compréhensions bouleversantes C'est ce qu'elle appelle la nuit noire de l'âme quand, quand on est face à des, à, à, à, des, à, des, à des compréhensions bouleversantes. Pardon, je suis un peu stressée. Euh, on passe par une nuit noire de l'âme euh, et c'est une espèce de dépression comme je l'ai dit. C'est ce que l'éveil spirituel produit, un choc intérieur, des bouleversements se, su se succèdent les uns après les autres, des vérités, des ressentis, des prises de conscience, des compréhensions s'immiscent dans notre vie lorsque notre âme est prête à s'éveiller. Mensonges, manipulations, croyances, conditionnements, de nouvelles informations porteuses de remises en question existentielles forcent ainsi notre transformation intérieure pour nous permettre de nous éveiller à la réalité énergétique et spirituelle du monde dans lequel nous vivons et ainsi comprendre la réalité de qui nous sommes, des êtres multidimensionnels venus s'incarner sur Terre. Les pièges de conscience au moment de l'éveil sont nombreux, les informations falsifiées et incomplètes aussi. Ce livre est un condensé des clés de compréhension qui mettra du sens de, dans la complexité des informations disponibles. Dans ce livre, je vous parle des signes, symptômes, degrés d'éveil, transformation intérieure, niveau de conscience, doute, dépression, perte de repères quand toute notre compréhension du monde est détruite par l'arrivée de nouvelles perceptions. Commence alors la nuit noire de l'âme, une dépression qui nous transforme à tout jamais et donne naissance à une nouvelle version de nous-mêmes. Voilà, ce livre coûte 16,90€, je l'ai trouvé sur Amazon. Si vous êtes intéressé, vous pouvez toujours aller voir s'il est disponible. Euh, C'est vrai, vrai qu'il est quand même fort condensé. Euh, moi j'aurais rajouté certaines choses mais euh, ça nous donne déjà euh, un aperçu sur ce que peut être l'éveil spirituel euh, ce que peut être l'éveil en lui-même et par quoi il est causé euh, donc voilà, ce livre euh, je peux vous le conseiller euh, si, vous êtes si vous êtes intéressé par l'éveil spirituel et euh, elle donne aussi toutes des astuces pour prendre soin de soi, travail intérieur et outils. Donc elle donne un peu des outils pour, euh, pour rester en équilibre face à ce qu'on a appris et sortir un peu de la nuit noire de l'âme. Donc euh, voilà. Et c'est une, une coach euh, que j'ai rencontrée aussi. Euh, et, et, et, et, et, et, et elle est très chouette. Elle a, elle a une chaîne YouTube aussi. Euh, qui est Liberté TV si je me souviens bien, euh, de toute façon je vous mets le lien ici en bas de page euh, et alors euh, je vous donne les références euh, ici en bas de page aussi et voilà, et donc euh, très agréable à lire euh, et voilà j'ai rien à dire de plus, merci, salut